Nous sommes aujourd'hui chez Trigano VDL à Tournon-sur-Rhône. C'est ici que sont fabriqués les camping-cars Chausson, Challenger, mais également les caravanes de chez Caraveller. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle puisque c'est la journée de shooting des véhicules 2022. Nous allons donc voir ensemble comment sont mis en lumière tous ces véhicules. Là, les équipes sont en train de se mettre en place. On a euh, d'un côté une caravane, de l'autre un camping-car. C'est Ronan qui s'occupe de shooter les camping-cars chaussons. Et euh, vous voyez que ça nécessite d'avoir beaucoup de matériel euh, et, et euh, du matériel spécifique pour pouvoir faire ce genre de véhicules qui sont très volumineux. Et pendant que Ronan s'occupe des chaussons, Serge, lui, photographie les caravanes. On est avec Roger Clavaret, qui est le directeur marketing de Challenger. Roger, euh, qu'est-ce que c'est cette journée aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a de spécial Cette journée ou plutôt cette semaine, parce que c'est quand même une, une grosse semaine. C'est une très très grosse semaine. Là. Euh, bah, on, on va devoir faire toutes les photos et toutes les vidéos de tous les camping-cars et de toutes les caravanes qu'on va présenter à nos concessionnaires la semaine prochaine et qui vont être en ligne dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. D'accord, alors comment ça se passe une, journée comme, une semaine comme ça Ça se prépare longtemps à l'avance, j'imagine ah, Ça se prépare longtemps à l'avance. D'abord, euh, déjà de savoir qu -ce, quel véhicule on va filmer ou photographier, qu'est-ce qu'on veut filmer ou photographier pour être le plus représentatif possible, ça c'est important. Et ensuite, euh, bah, c'est d'avoir les véhicules au bon moment parce que nos photographes, évidemment, on leur demande d'être là le mardi le, la meilleure chose à faire, c'est que ce mardi-là, il faut que le véhicule qu'il a photographié soit là. Et ouais. cette semaine, ce n'est pas toujours le cas. Et, et alors, j'imagine euh. qu'il y a des contraintes. Je... Il euh, y a des pièces qui arrivent pas forcément dans les temps, euh, surtout par en, cette période euh, qui, est, qui est compliquée. J'imagine que ça, ça doit être compliqué d'arriver à assembler totalement un véhicule jusqu'à la fin ah, Jusqu'à maintenant, c'était un métier de fabriquer un camping-car ou une caravane. Là, c'est devenu un sport. <rire> et, ça, voilà. euh, et donc effectivement, on a plein de pièces. Là, on a le, le cas, par exemple, d'un camping-car qui n'a pas de Skyroof au moment. Et ben, tant pis, on va le cacher. On va arriver à faire quand même les photos et les vidéos. On va y arriver, on va y arriver. Bon, donc c'est... Comme dans tous les métiers, toujours un peu de débrouille, un peu de jonglage Absolument. et on, on fait rentrer euh, les choses les, les unes dans les autres. Mais On va y arriver. J'imagine que votre temps est euh Comptez. ouais, c'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. Donc on va, on va aller voir les différents corps de métier et puis on, on va essayer de, de, de, de comprendre un petit peu ben, comment ça s'organise. Profitez-en, vous avez des caravanes, des camping-cars et même vous avez des vidéos caravanes sur l'autre bout du site si ça vous intéresse. Et bien on va aller voir tout ça. Merci. Serge doit placer des lumières et des déflecteurs dans les endroits les plus inattendus pour limiter les ombres. Ah, le fameux 240 Il est en train d'être passé au crible. D'ailleurs Alain, en profite un peu, on dirait. Ici, on a Ronan qui est en train de photographier une nouvelle gamme de camping car Chausson. On va vous le présenter rapidement. Ronan, donc tu es là pour shooter la gamme Chausson Ouais, c'est ça. Comment ça se passe un shooting comme ça bah, ça se passe en plein air, euh, avec les conditions météo euh, qui vont ou euh, qui ne vont pas. Euh, avec du ciel bleu, euh, si tout va bien, et des nuages de temps en temps. Donc les contraintes, du coup, c'est quoi euh, bah, Les contraintes, c'est... Bah, ici, déjà, nous sommes sur Tournon, on a déjà beaucoup de vent dans la vallée du Rhône. Donc euh, ça, c'est une sacrée contrainte. Donc on, euh, là, aujourd'hui, ça va. On n'a pas trop de gueuses à, à mettre sur le, sur le matériel, mais on, euh, des fois, on a tout qui s'envole. D'accord. Donc ça, c'est déjà une première contrainte. Après, c'est le temps, bien sûr, puisqu'on est en extérieur. Et on a la poussière aussi, c'est assez compliqué. Et puis c'est l'encombrement, c'est l'encombrement de la place, quoi, tu vois. C'est un peu euh, alors, chargé quoi, <rire> et on est, on est, on est 4-5 équipes à travailler en même temps et voilà, entre, oui. entre la photo et la vidéo. Ça ouais. fait combien de temps que tu fais ça euh, Ça fait une bonne dizaine d'années je travaille pour eux. Voilà. D'accord, donc toutes les, les, les photos de chaussons que vous voyez sur, sur, les, sur les catalogues, sur les brochures, euh, sont réalisées par, par Ronan et son équipe. On est avec Serge qui photographie les caravanes Sterkman et Caraveller. Serge, c'est quoi la difficulté du jour La lumière. Toujours des réglages de lumière euh, par rapport à l'environnement. Euh, voilà. Donc on n'est pas en studio, mais on essaie de reconstituer un, un studio sur le, sur le terrain. Tu travailles avec quel matériel ouais, Alors là, je suis en Canon, euh, Canon euh, et optique Canon. Et en matériel et éclairage, euh, surtout du, du pro photo. D'accord. C'est compliqué la mise en œuvre pour ce genre de shooting La mise en œuvre non non parce qu'au oui, niveau des caravanes on a quand même, euh, on n'a pas beaucoup de brillance contrairement aux au camping cars, donc moins de chrome à gérer. Donc, euh, voilà. Et tu shoots combien de caravanes par jour à peu près euh, Alors euh, des caravanes on fait beaucoup d'intérieurs, donc en général on fait deux produits, par, euh, deux produits par jour. Donc on fait tous les intérieurs et également les, les, les extérieurs, donc trois caravanes, trois quarts arrière. Et puis on a Sophie comme styliste et donc qui nous aide, euh, voilà. Très bien, on va te laisser travailler, on va aller voir Sophie justement. Oui, ça marche. Merci. Et oui, il faut bien une styliste pour aménager les espaces de vie qui vont être mis en situation. Et ça, c'est bien le rôle de Sophie. Actuellement, elle aménage le coffre d'un tout nouveau camping-car chausson. On est avec Sophie Sophie qui est la designeuse, celle qui s'occupe de, de mettre euh, un petit peu d'animation dans les images. Bonjour Sophie. Bonjour. Ça consiste en quoi exactement ton travail c est, c est Ça sert vraiment que les, les gens puissent se projeter de vivre dans le, le camping-car, euh, voir la possibilité, euh, montrer à quel point on peut ranger beaucoup de choses. Par exemple, là derrière nous avons fait un, un garage. Donc là nous avons un, un garage, je l'ai mis dans une ambiance plage. Que les gens se projettent assez facilement sur une ambiance plage. Donc il euh, donc, y, y a des palmes, il y, y a du tuba, il y a des tongs. Et là je vais le, le modifier car c'est un communiqué où il y a le lit qui peut se relever pour mettre un, un garage plus grand et je vais mettre le vélo qui est derrière moi. Et je vais partir sur un stylisme plus sport, plus sport exactement. D'accord. Voilà. C'est compliqué comme métier, là tu passes combien de temps Une semaine ici sur ces véhicules On va dire qu'il y a deux semaines de shooting, donc on va compter à peu près la même préparation dans le dur, mais après c'est vraiment toute l'année que je vais réfléchir, anticiper, j'essaye d'avoir une démarche éco-responsable, D'avoir le, le maximum de matériaux de récupération. Je vais beaucoup dans les ressourceries. Ah oui. Parce que finalement, on trouve des objets magnifiques et souvent très tendance. D'accord, c'est intéressant. Oui. Euh, du coup, tu. Es, non, tu y, y, ça t'oblige à amener euh, beaucoup de matériel avec toi, j'imagine. Oui, beaucoup. Et même si ça déborde, il y en a plein. Euh, L'espace. Le, <rire> qui se trouve derrière toi. Malgré ça, eh ben, toujours, il me manque toujours quelque chose. Je me dis une bouée, j'aurais dû y penser, une bouée canard. Mais, mais voilà, il faut, faut vraiment avoir un... prévoir chaque stylisme qu'on pour, pour me briefe, mais prévoir aussi tous les imprévus. Il y a toujours une photo à faire en plus, une nouvelle configuration. Donc, euh, tu, voilà. nous, tu nous montres un peu tes trésors Je te laisse me suivre. Bienvenue dans, dans l'espace où j'ai une grande partie de, de mon matériel. Donc, comme on voit, il y a un certain nombre de choses. On est vraiment sur les boîtes de la cuisine, des salons. Ah oui, c'est <rire> un vrai magasin en fait. Et voilà, exactement. On a des pâtes, on a des pois chiches, on a des lentilles. Euh, après, donc ça, c'est pour les biscuits sèches. J'ai mes couverts, des petites boîtes au cas où pour euh, les, les petits endroits. J'ai des bouteilles, enfin voilà, j'en ai un petit peu partout. Donc, par exemple, dans cette caisse, c'est un stylisme que que j'ai fait hier pour, pour Challenger avec un très très beau pot de euh, circuit que j'ai chiné euh, euh, quelques quelques euros et qui était parfaitement euh, dans la tendance de, de ce qu'on me demandait de, de réaliser. D'accord. Bon concrètement, ça ressemble à la caverne d'Alibaba ici, mais ça donne envie d'aller chiner dans les brocantes, vous ne trouvez pas donc ici c'est l'antre de Sophie, c'est l'endroit où elle vient euh, entreposer toutes les choses qui vont lui servir à animer les images, à aménager euh, les véhicules neufs et, euh, et qu'on va pouvoir euh, retrouver euh, sur euh, les photos des catalogues. Il ouais, y a des, des petites choses rigolotes comme y a des, ce, ce, ce petit lapin en peluche, euh, qui. Euh, qui est là pour venir dans les univers des camping-cars familiaux. On va retrouver des, des flacons de parfum ou de, de savon, on va trouver des tas de choses à manger et à boire, des choses qui vont aller dans le frigo si on, on recule un, un petit peu. On va trouver euh, du mobilier de maison euh, qui va servir à, à relooker un petit peu euh, les, les designs. On va trouver des euh, chaussures de rando, des euh, raquettes de babington, bref. Il y a tout un univers à recréer et c'est donc le métier de Sophie de, de, de, de créer un univers qui soit convivial qui vous soit familier. Et vous, votre univers, il est plutôt sport, nature, plage ou pêche à la ligne Sébastien, c'est le photographe attitré de Challenger. Oui, c'est ça, exactement. Euh, Sébastien, grosse semaine Grosse semaine, euh, session catalogue euh, 2022. Donc, euh, toutes les nouveautés à photographier, euh, le catalogue de l'année prochaine à, à mettre en page, à créer, euh, voilà. Bon, euh, ton, ton, ton métier, euh, ça consiste, euh, ben, comme nous, hein, tu es photographe, mais. Euh, tu es euh, plus spécialisé euh, sur, euh, sur ce genre de shooting Sur les photos publicitaires oui, euh, sur la, la communication entreprise. Donc euh, bah, le catalogue c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai l'habitude de faire pour, pour toute la partie euh, com. Donc euh, mettre en avant le, le, les produits, euh, les nouveautés des entreprises. Euh, Savoir, euh, savoir mammifier les produits, euh, voilà, donc on a un beau décor, on a une belle météo, euh, c'est parfait pour avoir un beau catalogue et de belles images. Alors c'est quoi les contraintes quand on veut euh, photographier des véhicules de cette taille Il euh, y a beaucoup de contraintes techniques euh, imposées par le client, donc euh, avoir un peu euh, toutes les nouveautés visibles, euh, avoir des rendus d'espace et de, de grandeur, de taille, euh, du coup, qui nous font imposer un peu euh, pour, pour donner le maximum de volume et voir le maximum de choses sur une image. Euh, après, il y a toute la partie euh, météo qu'on ne maîtrise pas vraiment et pour laquelle euh, voilà, il faut qu'on ait un peu de chance aussi. C'est toujours mieux quand on a du soleil que quand on fait les photos sous la pluie. Et puis après, ben, une organisation, un timing, euh, rentrer tout ça dans un programme euh, le plus court possible. Euh, et être le plus efficace possible voilà, sur un minimum de temps, on va dire quoi, donc euh, pas mal de contraintes pour, pour réussir à faire ce, ce challenge, de sortir un beau catalogue en peu de temps. Quoi. Bon ben bah super, en tout cas nous, euh, ça nous a impressionné de vous voir tous travailler, euh, euh, donc euh, on te laisse parce que j'imagine que ton temps est compté. C'est ça, j'y retourne, <rire> Allez, Merci. Merci à vous. Faire des photos, on le sait, c'est un vrai métier qui ne s'improvise pas. Mais derrière, il y a aussi une agence de com' qui supervise tout ça. Et ça, c'est le boulot de Franck. Raconte-nous, euh, Franck, un petit peu ton, donc ton métier, euh, un peu plus précisément. Bah, nous, on est en fait une agence de communication telle qu'on l'entend. On a euh, euh, un staff de 7 personnes. en fait. Et puis euh, au départ, bah, pour Challenger en l'occurrence, on, on va construire un concept. Euh, ça, ça se fait en général en début d'année. On va réfléchir à un positionnement, comment on va, comment on va présenter la marque une fois qu'on connaît toutes les nouveautés. Et ensuite, on propose des maquettes. En fait, hein. on propose des, des, ce qu'on appelle des claims ou des, des, si tu veux, des, des slogans. Et puis, on vient petit à petit avec la marque euh, challenger, voir si ça correspond bien à l'image de la marque, etc. Et là, du coup, c'est vrai que nous, on a euh, vos images comme... Euh, comme euh, bibliothèque euh, de la vie en camping-car. Du coup, on les utilise de façon un peu euh, euh, outrancière parfois, mais elles sont tellement belles qu'on on, on, s'en sert euh, comme, comme support. Et ça permet de donner vraiment un périmètre à, à la fonction du camping-car et puis la vie dans un, un camping-car. Et puis euh, après, eh ben, on suit les photos, on fait les maquettes des catalogues. Là, récemment, on a relooké le site internet avec une autre agence voilà et puis on suit euh, la marque euh, d'année en année sur leur nouveauté quoi. donc c'était important pour, euh, pour toi d'avoir des images complémentaires aux images qu f... qui se passent par exemple aujourd'hui on, on est vraiment sur du shooting studio euh... alors c'est fondamental parce qu'aujourd'hui en fait euh, si tu veux là le, le la démarche lifestyle le fait de vivre en fait le, le camping-car c'est pas qu'un produit c'est tout ce qui c'est la, la, Acheter un produit, c'est une chose, on se fait plaisir, on aime la marque, etc. Mais c'est surtout sa fonction qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on fait avec quoi Et toi du coup, quand on est en, en, en studio comme là, on se retrouve avec un... un on, on montre du technique, donc ça c'est très important pour la, le guide de choix, pour choisir telle ou telle marque, mais par contre ce qui fait rêver, c'est quand même vos images et le fait de dire qu'est-ce qu'on fait avec ce véhicule. Donc pour moi c'est fondamental, et c'est vrai qu'on insiste lourdement pour que ça dure et que ce soit encore plus alimenter dans le futur. Alors c'est quoi le prochain pari Vers quoi tu nous emmènes Qu'est ce que tu voudrais qu'on fasse comme... alors, alors Ce qui serait intéressant c'est peut-être euh, qu'on arrive à, à avoir euh, euh, au sein même d'un catalogue, avoir le relais vers euh, vos expériences vidéo. Donc euh, l'idée c'est d'arriver à ce qu'on ait euh, euh, peut-être euh, l'expérience écrite qui avec un QR code ou quoi renvoie sur une vos vidéos votre expérience euh, euh, réelle parce que les supports papier se bah, digitalisent de plus en plus donc l'idée c'était de faire le relais entre euh, la vie réelle et la vidéo et le papier qui est un support euh, qui est quand même sur, euh, sur un public de camping-car euh, toujours d'actualité, mais qui de toute façon est amené à petit à petit se réduire quoi. Donc, euh, le relais vers le digital et la vidéo, c'est un peu l'idée du futur quoi. Voilà. Bon, bah alors on continue à travailler un petit ah, peu carrément. ensemble, c'est top. Allez, merci ça marche. merci Franck. Alors là, notre ego est comblé. C'est la première fois que la complémentarité entre nos deux mondes est mise en avant et ça fait du bien au cœur. Parce que c'est vrai que ces images, ben, il faut aller les chercher et ça nécessite euh, parfois beaucoup d'abnégation. Donc ici, on est sur le tournage vidéo des caravanes Caravellaire et Sterkman. Ils sont deux pour réaliser les vidéos. Ils ont la journée pour mettre en image les deux caravanes sur trois modèles. La vidéo, c'est encore un autre univers. Et quand il faut présenter des modèles en format studio, ça demande énormément de concentration. Alors, on va les laisser travailler, mais pour le coup, j'ai eu aussi envie de me prêter au jeu et de faire quelques plans d'intérieur, juste pour m'amuser, avant d'aller rejoindre l'antre du bureau d'études. Alors Nous sommes ici dans le bureau d'études de Chaussons et Challenger. C'est ici que naissent tous les projets. En fait, ici, sont élaborés les projets 2022-2023. Et pour la première fois, on a la chance de pouvoir participer à ces élaborations de projets en tant que consultant. Et donc, Challenger nous a demandé de venir discuter de ces futurs nouveaux projets et de pouvoir dire ce que nous, en tant qu'utilisateurs, on avait comme recommandation à faire pour leur futur modèle. Dis donc, Alain, le port du masque ne doit pas te faire oublier ton texte. On va voir Simon. Alors ici, par exemple, on est avec Simon qui est ingénieur et qui a travaillé sur le développement du fameux X150 qui a fait tant de bruit cette année. Aujourd'hui, Simon travaille sur la version numéro 2 qui sera une nouveauté pour 2022-2023, on ne sait pas encore. On va lui demander peut-être de nous parler un petit peu euh, de son projet, s'il peut. On ne va pas pouvoir dévoiler grand-chose, mais en tout cas, on, on va voir comment il travaille et quelles sont les difficultés euh, pour lui à concevoir euh, un nouveau modèle. Bon, en fait, on a eu le droit de vous montrer seulement la 3D du modèle précédent, mais pas du futur modèle, ce qui est de bonne guerre. Par contre, nous avons pu aller voir la maquette en taille réelle et donner notre avis sur les améliorations. Vous ne verrez donc aucune image. Rejoignons maintenant Renault. Alors, on est ici à côté de Renaud, Renault qui s'occupe de toute la partie développement web. Euh, Raconte-nous un peu en quoi consiste ton métier. Bah, mon métier consiste à prendre en charge toute la communication web de Trigano VDL, donc des camping-cars au caravanes, donc la gestion des sites internet, des vidéos, des réseaux sociaux, de la publicité en ligne aussi, voilà globalement. D'accord, donc euh, c'est euh, ouais, avec Renaud euh, qu'on qu travaille euh, effectivement sur euh, toute, la, toute la partie des images qu'on qu lui livre et c'est avec Mathilde euh, qu'on travaille sur la partie euh, print, c'est à dire euh, tout ce qui euh, concerne bah, les catalogues, les affiches euh, etc. Mathilde, c'est le couteau suisse de Trigano VDL. Elle déborde d'énergie et contrôle chaque image en notifiant les corrections, pendant qu'elle gère aussi les plannings des véhicules, les intervenants, et règle tous les problèmes sur les tournages en cours. Donc tout à l'heure, nous étions avec Renaud qui s'occupe de la partie web, on est maintenant avec Mathilde qui s'occupe, elle, de la partie print. Mathilde, ça consiste en quoi ton travail euh, aujourd'hui par exemple sur ce, sur ce shooting et en général euh, sur l'année D'accord, alors aujourd'hui sur ce shooting, vraiment mon, mon rôle à moi c'est d'orchestrer cette joyeuse équipe, euh, justement de coordonner les différents photographes, de leur dire quel angle de vue faire, sur quel véhicule, euh, sachant qu'en amont, je travaille avec une agence avec qui je réalise toute la maquette du catalogue. Euh, et plus globalement, mon métier, ça va être toute la communication print, les catalogues, les fiches produits, les supports de com qu'on peut voir en concession, et également l'organisation des salons. Donc c'est à toi qu'on confine nos photos Exactement, c'est ça, bien okay. euh, C'est une grosse organisation ce, cette journée, cette semaine de shooting, nous on est venu que sur une seule journée, mais toi, ça te prend combien de temps pour organiser tout ça Alors déjà il faut savoir que les séances, vidéos, les séances pardon, photos ça va durer 15 jours l'été, on en refait également l'hiver sur quelques jours. Euh, et ensuite c'est des semaines d'organisation pour déjà sélectionner quel véhicule on va photographier, sous quel angle, avec quelle décoration, euh, quel jour, parce qu'après il va falloir jongler avec euh, nos prototypes, il faut savoir qu'on n'a pas euh, un prototype de chaque véhicule chaque année, on a certains prototypes euh, qui partent dans les différents pays pour être présentés et donc euh, en fonction de ce planning là on organise les séances photo euh, ici et ensuite ils partent dans tous les pays pour être présentés aux distributeurs. Donc on, on a de la chance d'être tombé sur la journée où on avait euh, les deux nouveautés, euh, les deux grandes nouveautés pour 2022 Exactement, c'était parce que dans quelques jours ils partent en présentation euh, à destination de la France euh, et quelques jours plus tard ils partent en Allemagne. Donc, euh, c'est maintenant ou jamais. Bon, bah super, bah on va continuer à, dans ce cas-là à aller euh, visionner un petit peu tout ça. Merci. Ça Martine. marche, à tout à l'heure. Voilà, cette journée s'achève. J'espère que vous aurez trouvé ces images intéressantes. C'est la première fois pour nous, comme pour Trigano VDL, que l'on peut accéder euh, à ce genre de shooting, à ces parties qui sont euh, assez euh, euh, intimes, on va dire, à la vie de cette entreprise. On a pu aller voir les bureaux d'études, on a pu euh, voir le travail des photographes et de l'équipe marketing en général. On est très heureux, nous, d'avoir fait tout ça. J'espère que vous aimerez aussi ces images et on espère vous retrouver très bientôt. Ce fut effectivement une grosse journée pour nous comme pour les équipes sur place. On tient à remercier tout le staff Trigano pour son accueil et pour nous avoir permis de venir faire ces images chez eux. Et particulièrement Roger Clavary, qui a œuvré à l'ouverture des portes de cette entreprise et nous a accompagnés toute la journée avec le sourire.